Tutut, et ben moi je vais me balader. Euh, Dis-nous, mademoiselle, vous êtes debout là, sur votre scooter. Oui, bah, ben, c'est pas grave. Ok, alors la balade, se promener, se balader, eh bien, s'écrit avec un seul L. Et eh oui, un seul L. Alors, je vais essayer de vous trouver un petit moyen mnémotechnique. Vous voyez, cette jeune fille là, elle va faire juste une boucle. Voilà, une boucle, un L, parce que c'est déjà assez difficile comme ça, donc euh, je vous rappelle qu'il faut vous asseoir, oui très bien. Et la balade, l'autre, qui est beaucoup plus rarement utilisée, c'est la balade qu'on chantait dans les balles, donc c'est une chanson. Et là, la chanson, bah, ça prend deux L, hop, comme dans « Je viens te chanter la balade, la balade des gens ». Voilà, hop avec deux ailes hein. je pensais des petites notes de musique c'est pas mal ça c'est compris